de passer un mur et ça c'est mort je <rire> te vois <rire> un micro Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia, je suis très contente de vous retrouver parmi moi, aujourd'hui, parmi moi, j'allais dire parmi nous, mais je suis toute seule, euh, avec moi sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être euh, venu sur ma chaîne Dunia Lachère. Alors sur cette chaîne, on parle de pas mal de choses, on parle euh, à la fois de prépa physique, de conseils de coaching, de conseils de techniques sur la l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio, euh, et on va parler aussi évidemment de crossfit. Alors je suis très contente de vous retrouver ici. Avant de commencer sur le sujet qui nous attend, je t'incite très vivement à t'abonner sur ma chaîne, donc cette chaîne-là donc il et aussi à t'abonner sur Sport, alors Sport c'est ma nouvelle chaîne YouTube euh, qui ne sert pour l'instant qu'à uploader euh, énormément de vidéos techniques, donc j'en ai déjà mis au moins 500, alors elles ne sont pas toutes accessibles mais il y en a au moins 500 que tu pourras retrouver et en fait c'est ma nouvelle marque qui sortira euh, d'ici euh, quelques temps j'espère, très peu de temps, en 2022 euh, qui t'apportera, je suis sûre énormément de choses dans la pratique de ton sport donc du coup, euh, ajoute-moi ce sur ces deux chaînes-là qui m'appartiennent et tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram où je publie quand même beaucoup de training, de skills euh, voilà, d'apprentissage, de conseils, de trucs un peu cool sur ma life <rire> sur ma super life donc du coup on va se retrouver là-bas avec grand plaisir euh, sur mon Instagram avant de commencer euh, cette vidéo eh bien du coup j'espère que ça va et j'espère que tu as déjà mis au moins une fois tes mains sur des anneaux olympiques si c'est pas le cas on va commencer ensemble hein, va le faire, ça marche. Alors je sais pas si dans ta box as déjà eu ça, je suis persuadée que si. Il n'existe pas une box où on n'a pas sorti des M-rings dans l'année. Parce que le M Urings, c'est quand même un mouvement euh, bah, essentiel en fait dans le crossfit. Tous les mouvements un petit peu euh, que vous détestez travailler puisqu'ils sont remplis de techniques en gymnastique, à savoir le handstand walk, le butterfly pull-up, le. le toast to bar le MU-bar et le MU-rings, le muscle-up, ce sont des mouvements qui sont primordiaux dans l'apprentissage du CrossFit. Je tiens à rappeler une petite chose, c'est que vous ne pouvez pas ne pas vouloir travailler votre technique. Ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas travailler votre technique, c'est qu'on vous a mis en tête que ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est soit un mauvais coach qui l'a fait, soit une boxe quand on n'a rien à foutre de la technique. Cependant, le problème qu'on rencontre, c'est que vous devez vous améliorer. C'est la base. On arrive dans un sport où il y a énormément d'éléments techniques. Que ce soit pour performer ou pour juste kiffer, il faut savoir faire ces mouvements. Et en tout cas, non seulement il faut savoir les faire, mais il faut les apprendre. Il faut commencer à faire de l'apprentissage de mouvements. C'est très important. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le muscle up rings. On va euh, se rapprocher des anneaux qui sont bas et ensuite, on ira là-haut. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir travailler à votre niveau. Bon, nous voici arrivés sur nos petits anneaux qui sont relativement bas. Alors, ils sont très très bas et c'est très bien parce que c'est ici qu'on va apprendre à faire notre transition qui est vraiment très importante euh, dans l'apprentissage de ce mouvement. Tous ces conseils-là sont euh, bons à prendre pour tous les niveaux, mais surtout pour les, les gens qui débutent, qui n'ont pas la notion de la transition et qui n'en ont jamais fait. Lorsque vous voyez le mot muscle sur la à la programmation, s'il vous plaît, ne changez pas de mouvement, allez sur des anneaux bas et faites de la transition s'il le faut et si vous ne l'avez pas bien comprise. Et je ne vois pas pourquoi... On on ne pourrait pas remplacer 15 MU-rings dans un wout par 15 transitions MU avec les rings tout en bas pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Bien au contraire, ça élève votre niveau de pratique, votre niveau de compréhension du mouvement et ça vous offre une, dro une ligne droite, toute droite tracée vers l'obtention des muscle-up rings. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. Donc du coup, comme vous avez déjà pu le voir sur mes différentes chaînes euh, YouTube et Instagram, j'ai déjà parlé du false grip. C'est quelque chose qui est important à travailler et à comprendre. J'enlève ma montre parce qu'on ne peut pas travailler avec une montre et on ne peut pas non plus travailler la transition avec euh, des euh, maniques. Ce n'est pas possible. Enlevez vos maniques. Ici, mon job, ça va être de regarder mes anneaux, de les avoir face à face, je vais mettre la caméra là-bas, vous verrez après, de me mettre face à face. Et du coup, de placer un false grip, je vais casser mes poignets. Vous voyez comment je les ai cassés Ils sont cassés. Et je vais serrer fort mon anneau pour pouvoir connecter mes phalanges. Donc ici, elles sont connectées mes phalanges, mes poignets sont cassés, mes coudes sont vers le bas, okay, le plus possible. Et en fait, du coup, ça fait une espèce de ligne, vous voyez, perpendiculaire. Deux lignes perpendiculaires avec mes avant-bras et mes poignets et mes phalanges sont connectés. Donc ça, c'est mon false grip. Ça me permet et d'ouvrir les bras. Et de les fermer. Okay. Je peux à peu près tout faire avec ça. Ça marche. Ça, c'est primordial. Puisque vous ne pouvez pas faire une transition. Si vous êtes comme ça. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner. Parce que quand vous allez arriver ici. Il s'agira de passer un mur. Et ça, c'est mort. <rire> Je te vois. <rire> il s'agira de passer un mur. Et du coup, passer un mur, c'est un peu compliqué. Tandis que lorsque j'ai mon foldrip. Passer ici. C'est plus... beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, mes poignées ont conditionné. Le passage de mes coudes vers le plafond, alors que là, je ne peux rien faire. Donc une fois que j'ai compris ça, ce qui est quand même la base de la base de la base sur le muscle of prince, dès que j'ai compris qu'il fallait que je connecte mes euh mes phalanges et que mes coudes soient vers le sol Ici je vais pouvoir me mettre sur mes pointes de pied okay Et pouvoir commencer mon ascension Je vais tirer mes anneaux jusqu'en dessous de mes pecs Et je vais pouvoir passer ici Vous voyez, passer la barrière de mes anneaux En redressant les coudes vers le haut Lorsque je fais la descente Je fais exactement la même chose Je remets mes anneaux devant Et je redescends Et je reconnecte Je tire Je passe Je lève les coudes Je redescends Et je descends Okay ça c'est un mouvement que vous pouvez faire aussi lorsque vous êtes très pratiquant de muscle up Que vous savez déjà le faire Faites-le complètement dans le vide avec vos anneaux Vous vous mettez dans le vide en full grip okay Et du coup vous venez tirer en chest Et vous passez Et vous relâchez Et vous passez Et ainsi de suite Ça je le fais faire souvent à des gens qui ont un bon niveau dans les programmations Des gens qui ont déjà le, le M-U-rings et qui veulent juste l'améliorer en strict okay Donc du coup une fois que j'ai fait ça et eh bien du coup, on a initié et on s'est initié ensemble à la version Scaled du muscle up rings. Okay si je veux rajouter des difficultés sur ce mouvement-là, ça ne va pas être très compliqué. J'ai juste à placer mon pot du porc ici, au sol, et je vais faire la même chose. Mais du coup, comme on ne voit pas les jambes qui vont m'aider, là, ça va être complètement différent. Ici, j'ai juste à tirer, passer, et redescendre. Je recommence, je tire, je passe. Et je redescends. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va se retrouver au niveau des anneaux. Le problème des anneaux, c'est qu'il va falloir non seulement, on ne peut pas juste faire la transition parce que sinon on n'est plus dedans, on est obligé de rajouter le keeping. Okay on va travailler ça ensemble, le keeping aux anneaux, et on va rajouter notre transition. Donc, comme on l'a déjà appris un paquet de fois ensemble, l'histoire du keeping, c'est rajouter hop, une position de holo-strict. Je rappelle, la position de holo-strict, c'est serrer les fesses, serrer les talons, Engager les abdos et une position de arc. Arc vers l'arrière. ok? La même chose, arc, c'est les fesses, talons vers l'arrière et légèrement les épaules. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le dos. Ok Et Arc. vous devez comprendre sur ce mouvement-là, c'est que ça reste quand même une belle ligne droite. Il n'y a pas de flexion de hanche. Donc je peux pas rester comme ça. Je suis obligée de rester en holo et d'activer mes abdos pour faire monter mes jambes. Ça marche Donc une fois qu'on a compris le clipping et qu'il est bien mis en place. Ouais, donc comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est je vais faire une légère flexion de coude vers l'arrière. Ça va donner ça. Ok Mon job, c'est d'appuyer dans mes anneaux je peux pas mettre un false grip, ça c'est pas possible je peux pas mettre un false grip pendant que je fais un keeping c'est trop difficile et ça permet pas aux bras d'être tendu, sauf si j'ouvre à chaque fois les bras mais c'est pas le but donc du coup ce que je vais venir faire c'est fléchir légèrement en pensant toujours qu'il faut que j'appuie dans mes anneaux, je peux pas les tirer vers moi, si je les tire vers moi c'est un pull up, ici mon job c'est d'appuyer pour ramener les anneaux à peu près au niveau des hanches ça donnera ça je mets mon keeping d'abord j'appuie un peu et je ramène les anneaux au niveau des hanches. Une fois qu'on a travaillé notre keeping, on va être obligé de retourner un petit peu au sol pour comprendre ce qui se passe dans les hanches. Ok Dans les hanches, il se passe Une extension de hanche. Qu'est-ce que c'est une extension de hanche C'est ça. Regardez bien. Un, deux, trois. Ok Non seulement c'est ça, mais en plus de ça, c'est des fessiers qui serrent très fort. Ok Là, quand je fais ça, et je vais serrer juste mes fesses. Paf Extension de hanche. Bon. C'est ça qui va me faire monter, évidemment. Donc du coup, pour que ça me fasse monter, je vais être obligée d'y mettre un peu d'intensité. Parce que c'est un mouvement intense et quand même, si j'en mets pas, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je vais répéter ça, regardez. Je mets mon false grip, je mets mes pieds dans le sol, je lève le fesses du sol et je vais venir juste faire une extension, mais pas une extension comme ça. Parce que ça ne ça sert à rien, les gars. Okay ça, ça sert à rien. Tous ceux qui font des keeping comme ça, ça ne sert à rien. Il faut que j'utilise mes épaules sinon ça ne sert à rien. Donc il faut que j'appuie dans mes anneaux au moment où mon extension, elle fait quelque chose d'assez intéressant. Regardez, je vais vraiment utiliser mes bras et mon extension, ça donne 1, 2, 3, ok Je la refais, 1, 2, 7, mais lorsque je vais venir serrer mes fesses, je vais appuyer fort dans mes anneaux. Et ça c'est la base du muscle up. Ça veut dire que je ne peux pas émettre une extension, puis derrière, oh, je vais appuyer dans mes anneaux. Non, non. Je peux pas faire un muscle-up en étant loin comme ça. Parce que sinon ça fait ouah, tout ça pour monter. Ça, c'est pas possible. Donc je suis obligée d'appuyer dans mes anneaux. En appuyant dans mes anneaux, ça donne ça. 1, 2, 3. C'est pour moi de rajouter ma transition. Fausse grip. J'enlève les fesses. 1, 2, 3, cergo Ok je la refais Je travaille les fesses, 1, 2, trois, deux, go Bon maintenant qu'on a vu ça, c'est le moment que vous allez détester le plus, c'est le moment où je vous dis bah, maintenant il faut mettre les deux ensemble. Il faut mettre notre keeping puissant avec l'action des bras et ça. Et c'est là où c'est difficile, je le sais. Alors il va falloir et pratiquer beaucoup de fois de temps en temps, et, de, et les tenter. Ne jamais se dire que vous n'êtes pas capable de le faire parce que si vous vous dites ça, vous ne serez pas capable de le faire. Euh, moi, quand j'ai commencé que j'ai fait les muscle-ups, et je vais essayer de la trouver la vidéo, je, je vais la montrer. Mes premiers muscle-ups, ils étaient exécrables. Mais c'était les premiers muscle-ups, ils n'étaient pas exécrables. Je veux dire, c'était pas non plus horrible, mais c'était pas la folie, quoi, par rapport à la qualité de mes muscle-ups du jour. Mais j'étais bien obligée de les passer, de tenter, de faire des tentatives, et de continuer à travailler techniquement les points pour l'améliorer. Et un jour, c'est passé. Ce jour-là, à partir de ce moment-là, j'ai continué à travailler ma technique. Et maintenant, ils sont propres. Mais il faut passer par un moment où vous allez les passer et ce sera pas ouf mais il faut croire en vous parce que si vous croyez pas en vous moi je veux bien le faire mais euh, voilà ça va pas euh, voilà, ça va pas être suffisant quoi donc croyez en vous c'est hyper important on se retrouve au niveau des anneaux je me mets dans mes anneaux ok je peux pas mettre un false grip pourquoi parce que si je mets un false grip mes bras seront trop fléchis, ça va être compliqué. Donc ce que je vais venir faire, c'est que quand je vais finir de faire ma transition, je vais vraiment ouvrir les mains pour pouvoir les replacer au bon endroit. Okay Donc, je mets mon kipi. Je mets l'action du bras. Et dès que je vais monter, je fais une grosse extension. Donc ce qu'on doit rappeler dans cette vidéo, c'est que vous devez absolument euh, ne pas vous dire que ce n'est pas parce que vous ne maîtrisez pas les muscle uprings qu'il faut y échapper. Okay lorsque vous voyez des muscle uprings à la programmation de vos workouts, vous pouvez faire de la transition comme on l'a fait au sol, travailler votre transition. Vous pouvez aussi renforcer les dips. Vous pouvez faire de la transition avec l'extension pour avoir une bonne, euh, une, une bonne sensation de où se trouve l'action des fessiers lorsque je vais devoir monter. Vous pouvez faire du keeping à l'anneau, okay, en pensant à faire une belle ligne droite vous pouvez faire du keeping avec le fait d'appuyer dans vos anneaux, en fait vous pouvez faire une multitude de choses mais il faut que vous en ayez envie, vous pouvez pas remplacer le muscle up rings par quelque chose si vous souhaitez un jour y arriver donc ça c'est les conseils les plus pertinents de cette vidéo je pense, maintenant pour les personnes qui ont vraiment envie qui souhaitent l'apprendre en profondeur comme on l'a fait à la fin l'idée c'est et de pratiquer dans des skills adaptés à ça et de pratiquer dans les workouts les options que vous ne maîtrisez pas encore très bien ou les options que vous ne maîtrisez très bien avec plus de répétition et aussi faire des tentatives lorsque vous vous sentez prêt une tentative ça se solde pas forcément par une réussite c'est normal c'est comme ça mais encore faut-il faire des tentatives pour que vous puissiez réussir à un moment donné. Donc n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage. N'ayez pas peur de ne pas y arriver parce qu'il y a un jour, en travaillant correctement, où ça va fonctionner. Et ce jour-là, ça va vous ouvrir d'autres portes encore de façon à faire des muscle-up encore meilleurs, de travailler le strict, de travailler tout ce qui est en passage strict, qui est vraiment difficile, mais qui est atteignable à tous les niveaux. Euh, encore faut-il le travailler. Donc n'hésitez pas à mettre tous ces points-là dans vos workouts et dans vos routines de skill. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il faut que je refilme la vidéo pour les à la bars parce que ça fait quand même des années que je l'ai sortie Je pense que ça fait au moins trois ans. Donc j'essaierai de vous filmer ça dans les prochains jours. Euh, en attendant, on se retrouve sur mon site internet si vous voulez retrouver toutes les programmations que je mets à disposition pour améliorer euh, vos mouvements de gymnastique et d'altéro, et notamment de muscle springs. Et on se retrouve sur mes réseaux sociaux sport et Dunia et la chair où vous pourrez retrouver des multitudes de conseils. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye